L'effet volcan. Sous l'effet des vibrations, le sable se réorganise selon son angle de repos. Le relief obtenu est une surface mathématique complexe à pente constante. Ce phénomène a été baptisé effet volcan car lors des vibrations, les grains qui sont au sommet des tas sont expulsés dans l'air à la manière d'une éruption volcanique.